Bonjour les gens, la définition des jeux de défausse. Un jeu de défausse est un type de jeu qui consiste à se débarrasser ou se défausser de toutes ses cartes avant les autres joueurs. Ça permet soit de gagner directement un avantage pour la manche suivante ou éventuellement de gagner la partie. Bien sûr, pour chaque jeu de défausse, il y a une règle différente pour pouvoir se débarrasser de ses cartes. On peut citer par exemple le Uno, le Lingretto, Noé, Vélonimo, Gang of 4, Fujiflush, l'affaire des artichauts, le grand Almoudy ou éventuellement même, pour ne pas parler que de jeu de cartes, le Rumi cube où l'objectif, lui, est de se défausser de toutes ces tuiles. Les autres jeux dont je vous ai cités peuvent être un système de défausse assez frénétique comme le Nigreto où il faut être le plus rapide à se débarrasser de ses cartes dans l'ordre. On peut aussi avoir un quelque chose de plus compliqué comme les Gangophores où là, en fait, il faut faire des combinaisons avec le euh, principe des brelants, des suites, etc. pour pouvoir poser ses cartes. Vélonimo, où il faut essayer juste de faire les bonnes combinaisons pour pouvoir euh, avoir souvent la main et se débarrasser de ses cartes. Le Uno, où il faut juste en fait, respecter les couleurs et puis les règles ou en fait Noé qui est un peu différent où lui il faut bien utiliser la combinaison et les pouvoirs de chaque animal par rapport à leur sexe aussi euh, pour pouvoir en fait, bloquer son adversaire et essayer de se défausser le plus vite de ses cartes. Voilà. Pour les jeux de défausse, vous avez la définition.